Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui plonge au cœur de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap en faisant un focus ce soir sur un établissement et service de préorientation et de réadaptation professionnelle spécialisé, vous l'avez compris, dans la formation et le reclassement des personnes en situation de handicap. Il s'agit de l'établissement ESPO ESRP émergence dont le directeur, la Télosonne est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette semaine européenne. C'est un moment où on peut parler des personnes en situation de handicap qui ont cette envie de retrouver le chemin de l'emploi. Votre organisme, justement, parmi ses missions principales, c'est ça. Aider ces personnes à trouver, euh, retrouver une voie d'emploi. Oui, tout à fait. Notre organisme, donc le SPO euh, Émergence, euh, existe depuis presque 12 ans. Mais on est... Euh... <rire> on est presque invisible parce que euh, c'est seulement les personnes qui, euh, qui sont passées par le, le pôle emploi le cap emploi qui, euh, mais qui viennent principalement nous voir et euh, nous, je vous dis que donc, notre organisme est, euh, a eu l'agrément d'exercer de, de, sur euh, la Guadeloupe depuis 2010 hein. depuis euh, euh, novembre 2010 qu'on a eu l'agrément préfectoral parce que pour euh, qu'un tel organisme existe en Guadeloupe ou même ailleurs il faut un agrément préfectoral. Oui. Donc c'est un agrément préfectoral qui a été décidé auparavant, relayé maintenant par l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Donc là, c'est la semaine donc, du handicap, la semaine européenne du handicap, et donc nous faisons le focus sur nos, nos stagiaires qui, qui ont passé récemment donc, leur examen, oui. et qui ont réussi. Donc il y a la remise des diplômes qui sera faite le 16 de ce mois, aux 30 lauréats. Et également, profiter également puisqu'on a changé de, de, de, de siège, avant nous étions à Jari, maintenant nous sommes à la Jaille profite également pour inaugurer notre nouveau... Siège. nouveau vos, nouveaux, vos nouveaux locaux, vous absolument. Nouveaux locaux, Alors, et vous, vous parliez de ce rendez-vous du 16 novembre, c'est l'occasion, justement, c'est l'illustration même de formations euh, qui emmènent sur des titres diplômants et qui permettent d'aller tout de suite euh, susciter un emploi. Tout à fait. Donc, mais, il faut dire que notre, notre organisme qui est dans le... Euh, qui est un euh, établissement médico-social, ce n'est pas un organisme comme les autres. C'est-à-dire que le, le droit commun... Ben veut par exemple qu'un diplôme se, se, se, se, diplôme se prépare en, en, en 12 mois ou 14 mois, alors que nous, nos formations durent 24 mois. On parle, on parle mois. de formation longue durée. Longue durée. Mmh. Pourquoi Parce que ces personnes qui sont en situation de handicap ont besoin d'un encadrement pluridisciplinaire. D'accord, voilà. la formation ne s'arrête pas simplement au titre professionnel, il y a tout un accompagnement, on imagine, euh, de la personne elle-même et, et de son handicap. Également, oui. Donc, euh, par exemple, nous, quand on prend une formation type qui dure 20 à 24 mois, nous avons euh, comme équipe pluridisciplinaire un médecin, nous avons l'assistant social, nous avons également un psychologue du travail, un psychologue clinicien, un coach également euh, pour la personne. Ça veut dire qu'une personne devient un véritable projet encadré et accompagné jusqu'à euh, la remise du titre entre tout guillemets. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire oui. que mais, ces personnes, pourquoi, mais pourquoi cette pluridisciplinarité C'est parce que euh, on sait bien que la personne a besoin d'aller très souvent euh, mais, faire, faire des soins euh, à l'hôpital. Oui. Donc ça prend du temps. Euh, cette personne a besoin également pour ses, ses, ses soucis euh, euh, de papier euh, administratif, a besoin d'être euh, à la MDPH ou ailleurs. Euh, Donc l'assistance sociale qui est sur place. Mais c'est elle qui prend le relais. Très bien. Ça veut dire qu'on peut, euh, grâce à vos services, centraliser euh, tout le parcours, finalement, d'une personne en situation de handicap, de sa relation administrative à sa relation, pourquoi pas, avec les entreprises. Tout à fait. On a également, donc, au sein donc, de, le, le CRP émergence, on a un département entreprise mm -hmm. qui est chargé également donc, de trouver avec la personne, parce qu'on fait toujours avec la personne, de trouver donc, des entreprises de relais pour les stages d'immersion, mmh. pour les stages d'application, oui. et également pour, après le titre professionnel, l'accompagner durant six mois pour trouver un travail. D'accord, donc il y a un vrai, effectivement, accompagnement, voilà, euh, pas vous l'avez dit. Et après. Oui, euh, on parle de détermination d'un projet, ça veut dire qu'avec la personne, on va l'aider également à, à se trouver une voie, un, un parcours, parce qu'on peut avoir des envies, mais qui ne se réalisent pas, et pourtant, ben là, toutes vos équipes sont mobilisées, justement, pour réaliser ces projets. Voilà, donc ça, c'est le, le deuxième volet. Oui. Le deuxième volet de notre activité, c'est également, euh, bon, le... le... C'est l'accompagnement, la le, voilà, le coaching, donc c'est la préorientation pré voilà, qui dure trois mois, oui. donc là c'est intensif, c'est-à-dire que la personne qui vient et qui nous dit, écoutez moi je suis handicapé, je ne reconnais pas la, la, la MDPH, oui. la maison départementale, mais euh, franchement je ne sais, sais pas ce que je vais faire, oui. j'ai fait avant j'étais menuisier, j'ai eu l'accident oui. donc voilà, donc maintenant je ne sais pas ce que je vais faire, donc cette personne elle est suivie par toute l'équipe durant, durant trois mois. Mm -hmm. il, faut, il y a des essais à leur retour à l'entreprise où la personne qui a déterminé un projet. On fait l'essai à l'entreprise pour voir si le projet est, est, est viable. D'accord. Et viable oui. non, seulement, non seulement sur le plan de, des compétences, mais également sur le plan médical. Parce que le médecin donne son avis. Très bien. Voilà, donc c'est vraiment une, euh, un travail d'équipe euh, autour du projet de voilà, cette personne. C'est pour oui. ça que, si vous voulez, euh, bien sûr que mais, euh, les personnes qui, qui disent oui, euh, les fréquences sont longues, mais non, mais parce que la personne elle-même a besoin du temps. Oui. Quelqu'un qui, qui a été, qui a été euh, souffrant durant euh, un bout de temps a besoin du temps pour se refaire. Et il, et, et, et, et il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. C'est pas une question de de de, de de de budget ou pas. C'est oui. question de de la personne. Quand oui, on n'est pas là pour placer quelqu'un dans l'emploi. Tout simplement pour le placer, non. il faut il faut travailler il faut autour la, de l'adaptabilité. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure et que, que prof... la personne oui. se plaise dans son emploi. Oui. Et que la personne, si le médecin préconise au départ un mi-temps, mais qu'on écoute le, le, le médecin, qu'on qu'on qu'on qu qu convainc la personne pour lui dire, pour l'instant, on va démarrer par un mi-temps quitte à, après, à prendre plein temps. Très bien. Donc, effectivement, il y a des mesures d'adaptabilité. Alors, le temps de l'administratif n'est pas forcément le temps de l'entrepreneur. Vos relations avec les entreprises qui sont parfois à la recherche de main-d'oeuvre, qui ont envie de jouer le jeu, comment ça se passe Voilà. Donc, c'est ça que... On a, on a, depuis qu'on a commencé, depuis deux ans, on a quand même des entreprises qui, qui nous suivent. Oui. Mais nous essayons aussi de, de convaincre d'autres entreprises, au lieu de, de, de, de, de, de payer l'amende... Oui. Voilà. Parce qu'il y a une obligation légale, une il obligation faut le rappeler. Légale, euh, voilà, franchement, on a tendance à l'oublier. Voilà, il y a cette obligation locale. Voilà. De 6%. Oui. Euh, mais voilà, donc nous essayons de, de, de convaincre ces entreprises-là pour dire que ce pas seulement une œuvre charitable, hein, ce n'est pas du tout. Parce que nous, quand on va... Quand on va placer quelqu'un à l'entreprise, c'est parce que la personne a des compétences. Oui, on va d'abord placer les compétences, les compétences avant de placer de la de personne prendre, en situation voilà, de, de handicap. Oui. Oui. C'est voilà. que ces personnes apportent une compétence les au sein de l'entreprise. Alors justement, quelles sont les démarches cette fois pour les entrepreneurs qui seraient désireux de, de rejoindre votre réseau, de participer à ces, ces projets Mais Nous, on a un site, hein, c'est internet, oui. espoemergence.com. Donc sur le site, l'employeur verra exactement notre organisme, va peut même demander à, à, à un stage, oui. un stagiaire, donc, mais il y a, il y a donc le, le parcours, enfin, c'est très, très explicite le site. Ou il peut demander à avoir un stagiaire pour deux mois, pour trois mois. D'accord. Voilà, si On prend des chefs d'entreprise qui ont des besoins les spécifiques de, de, de secrétariat, comptabilité. Ils peuvent venir s'adresser directement puis, vous à vous Vous appeler, en disant, oui. vous appeler ou aller sur notre site, que je vous ai donné tout à l'heure. Sinon, c'est le 0590. 38, 32, 24. 38, 32, 24, voilà. on, on l'a noté. Un mot, euh, la Télhausen, également sur, on l'a dit dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la Guadeloupe n'y échappe pas. Comme monsieur et madame tout le monde, ont a envie de dire, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie et il faut qu'on soit en responsabilité vis-à-vis -vis de ça. La réalité en Guadeloupe, elle est, elle est compliquée, elle est difficile parfois à accepter pour la personne elle-même en situation de handicap ou alors pour les, les entrepreneurs, eux qui ont du mal à embaucher. Non, on va dire que c'est les deux. Oui. C'est la, la famille qui ne veut pas euh, dire que mais, son fils ou sa fille euh, a un souci. De, de santé, parce mm -hmm. qu'on va dire, hein, ouais. parce que le handicap, tout est handicap, hein, vous tout voyez, à fait. voilà, donc c'est sur santé, et donc nous, ce qu'on qu fait, on fait des informations collectives, souvent, donc c'est noté sur notre site, c'est également noté sur euh, le pôle emploi, où la personne peut. on les rencontre, on les rencontre, euh, voilà, c'est tous les, tous les deux mois, tous les trois mois, il faut aller sur le site, hein, pour savoir les dates exactes. Où on demande aux, même aux familles de venir d'accord familles de venir ouais. avec, avec avec les personnes concernées mm -hmm. on va leur expliquer on va l'expliquer que c'est pas une tard c'est pas une tard on peut avoir on peut être bien mais demain on n'est pas bien donc c'est ce n'est pas du tout une tard l'état a prévu tout un panel de lois pour, pour ça et donc nous on est là également pour suivre la personne Il n'y a aucun problème si si l'entreprise veut nous rencontrer pour mieux savoir mais pas, pas nécessairement avoir les avantages mais mais connaître ce que c'est que le travailleur handicapé, on est à même donc d'aller le voir, ou bien il vient nous voir pour lui expliquer vraiment ce que c'est que oui. tout le parcours que le travailleur handicapé peut avoir et donc les précautions également qu'il faut avoir. Et puis quand on parle d'emploi des personnes en situation de handicap, il y a une vraie dimension d'inclusion sociale parce que le handicap ne doit pas... Enfermer les gens à leur domicile, on doit pouvoir vivre son handicap et vivre en société. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que je disais que le handicap, si vous voulez, c'est pour le message que moi je fais passer aujourd'hui, c'est que les entreprises, mais pour eux, c'est une avancée énorme. Parce qu'on par, on parle de tout, on parle de tout, d'écologie et autres, mais sans parler de l'humain. Oui c'est le, le mec qui fait avancer les choses c'est pas l'écologie, hein, bien sûr l'écologie aussi, oui. mais c'est le mec qui fait avancer les choses mais moi je suis fier de dire d'avoir l'entreprise, que j'ai telle personne en situation de handicap, mais ça se passe très bien et c'est aussi un lieu de, de socialisation où la personne va rencontrer d'autres personnes mais, qui, vont, mais, qui vont savoir mais, alors, dis donc, mais pourquoi lui, euh, euh, à chaque fois il fait un, un quart d'heure de, de pause pour... ça, ça, ça aide à vivre Très bien. En tout cas, on espère qu'on a fait passer le message ce soir, bien, aussi bien pour les personnes en situation de handicap qui ont envie de se retrouver sur la voie de l'emploi, comme pour les entrepreneurs qui peuvent accueillir ces travailleurs et leurs compétences au sein des entreprises. Pour cela, vous l'avez noté, eh renseignez-vous auprès de l'ESPO Emergence, qui se trouve désormais à l'immeuble Adela, à la Jaille, à Bemao. Euh, C'est facile à trouver. Tout Merci en tout, tout cas. Tout à trouver. Et le téléphone. 05 90 38 32 24. 38 32 24, merci la on rappelle que vous êtes le directeur de cette structure. Voilà en tout cas pour euh, ce numéro de questions sans détour qui se termine. On vous donne rendez-vous dès demain soir pour un autre rendez-vous. Bonne soirée.